Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir et j'ai l'honneur de te présenter une nouvelle ville où Investissement Locatif fait beaucoup d'opérations ces temps-ci. Je t'en dis tout de suite un petit peu plus après, jingle Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. C'est plus d'une centaine de personnes aujourd'hui, donc une très grande équipe qui t'accompagne dans des opérations clés aux mains en immobilier et très rentables. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de me trouver à Montreau. Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification. Comme tu le vois, il y a beaucoup de vidéos de conseils en immobilier et de cas pratiques où je t'emmène avec moi en immersion dans des opérations immobilières. Ça va te permettre de recevoir une notification, un push sur ton téléphone et tu seras averti en temps réel et ça va pouvoir t'aider à toi aussi faire des opérations immobilières très rentables. Si aujourd'hui je me trouve à Montreau, c'est parce qu'on fait de plus en plus d'opérations. Si tu nous suis ou si tu suis la chaîne, tu sais qu'on a une activité en Ile-de-France. Nos bureaux sont à Melun et on se trouve ici à une demi-heure au sud de Melun à Montreux et c'est une ville dans laquelle on prend nos quartiers puisqu'on fait de plus en plus d'opérations et je voulais te dire pourquoi on avait fait le choix de développer au maximum cette ville. Alors de cette vidéo, c'est déjà plus d'une dizaine d'opérations qui sont lancées et je viens de te donner beaucoup de contenu puisque je viens de tourner plusieurs vidéos où je te montre en immersion des opérations immobilières en cours d'achat. Donc avant travaux, on va complètement les restructurer. L'idée c'est de pouvoir te donner vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'on est capable de faire pour toi en immobilier rentable ici à Montreau. Alors pour que tu aies un petit aperçu de la ville, Montreau c'est globalement 20-25 000 habitants donc c'est plutôt une petite ville. L'ordre d'idée ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois capable de t'accompagner sur des opérations avec des lots unitaires, mais également pour toute notre clientèle qui veut bah, avoir les mains libres et avoir le pouvoir. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des opérations en immeuble de rapport. On va démarrer sur des tickets aux alentours de 400 000 euros, tout inclus. Donc, tout inclus, qu'est-ce que ça veut dire Tu vas retrouver le prix bah, de l'ensemble immobilier, les frais de notaire, le prix des travaux, le mobilier et la décoration. Et je t'en dirai un mot si tu veux faire du meublé et notre rémunération. Donc ça, ce sera l'intégralité de l'opération. On va être sur des rentabilités importantes puisqu'on va faire aux alentours de 7% de rentabilité tout inclus. Donc tu seras au minimum bien entendu à l'autofinancement voire en cash flow positif. Ça va dépendre du montant d'apport que tu mets et de la durée de remboursement sur laquelle bah, tu souhaites rembourser ton opération immobilière. Mais c'est bien sûr une opération qui sera de toute manière très rentable. Tu vas retrouver prochainement sur la chaîne bah, les vidéos en Immersion pour vraiment pouvoir te projeter et voir ce qu'on est ici capable de faire. L'intérêt c'est qu'on se situe à 50 minutes du centre de Paris, donc ça reste bah, complètement euh, abordable et acceptable pour toutes celles et ceux qui ensuite demain seront nos clients locataires et travaillent à Paris. Et l'intérêt aussi c'est qu'on débarque dans un territoire qui est vraiment vierge puisque comme tu le sais, on restructure de très belles opérations en apportant beaucoup de valeur à nos clients locataires puisque le but du jeu c'est de faire des fortes rentabilités et Comment est-ce qu'on fait On achète moins cher, on restructure complètement l'opération et on ressort sur un produit qui est derrière refait à neuf où on apporte énormément de valeur à tes futurs locataires. Ici, c'est un territoire vierge. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement, à l'heure où je tourne cette vidéo, peu de meublé, donc ça va nous permettre de créer vraiment le coup de cœur, l'effet waouh pour les futurs locataires, et d'apporter une demande, et cette demande c'est celle du meublé qui ici existe peu, puisque traditionnellement bah, c'est du vide, c'est du vide un petit peu vétuste, et donc on va pouvoir bah, ramener cette clientèle qui est demandeuse d'un logement qui est refait à neuf, meublé et décoré. On a lancé déjà plus d'une dizaine d'opérations, que ce soit sur des lots unitaires ou des immeubles de rapport. Tu vas vraiment pouvoir euh, avoir accès dans cette chaîne aux différentes opérations. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu vas pouvoir bah, voir les différentes opérations qu'on est capable de faire pour toi ici à Montreux. Alors, Montreux historiquement, c'est la ville de Napoléon, peut-être que tu le sais, parce que c'est ses dernières grandes victoires qu'il a fait ici. Je souhaite que ce soit pour toi tes plus belles opérations immobilières, demain, que tu pourras dérouler ici avec nous. En tout cas, sache que l'ensemble de l'équipe est mobilisée. On a activé l'ensemble de nos réseaux ici pour trouver tes futures pépites. Je te dis à très bientôt, en immersion, ici à Montreux pour découvrir ce qu'on est capable de créer pour toi. Ciao